Bonjour et bienvenue dans ce petit tutoriel qui va vous expliquer comment vous pouvez réaliser seul, simplement et facilement un diaporama commenté de votre cours. Pour cela, je vous propose d'utiliser une petite application qui s'appelle Screencastomatic que vous pouvez trouver sur le site screencastomatic.com. Cette application va vous permettre en fait de filmer votre écran, d'enregistrer tout ce qui se passe à votre écran et d'enregistrer en même temps votre voix. Vous pouvez aussi utiliser la webcam de votre ordinateur si vous voulez insérer une incrustation vidéo. De, euh, de vous dans le PowerPoint. Pour cela, à partir de screencast o vous allez cliquer sur Start Recording for Free. Puis, nous allons lancer l'enregistreur le, gratuit. À cette occasion, il va vous proposer de télécharger une petite application qui vous permettra par la suite de créer vos tutoriels, vos diaporamas commentés, directement euh, sans avoir besoin de connexion Internet. J'ai téléchargé la petite application, j'ai lancé ici un diaporama, je vous conseille d'utiliser le modèle de présentation du Learning Lab disponible sur l'intranet de l'université, car il vous permet d'avoir une slide spécifique pour les classes virtuelles, vous pouvez insérer ici votre, votre vous en, en caméra vidéo, vous avez le plan du chapitre et ici votre contenu de cours, donc ce qui permet d'avoir une slide déjà toute prête. Alors, je vais maintenant lancer ScreenCast Automatique. Donc, je vais aller rechercher l'application ScreenCast Automatique que je vais lancer. Quand l'application se lance, je vais utiliser l'enregistreur gratuit, évidemment. Et donc ici, l'application, voilà. Euh, le principe est le suivant euh, l'application va enregistrer tout ce qui se passe à l'intérieur du petit cadre ici, euh, noir, pointillé noir et blanc. Donc, Je peux enregistrer ce qui se passe à l'écran, je peux euh, enregistrer ma webcam ou je peux euh, mettre ma webcam en incrustation vidéo sur euh, mon écran. La durée maximum d'enregistrement est de 15 minutes, ce qui est amplement suffisant. Vous pouvez évidemment ici changer la taille de votre euh, zone à enregistrer. Vérifiez bien que le micro euh, est, bien, euh, est reconnu par l'application et qu'il va bien enregistrer votre, votre voix. Et puis, quand c'est terminé, bien, vous n'aurez plus qu'à appuyer sur le gros bouton rouge pour démarrer l'enregistrement. Alors, moi, je vais mettre une incrustation vidéo. Voilà, je vais lancer mon diaporama. Donc, je lance mon diaporama. Je vais pouvoir agrandir ici ma zone d'enregistrement. Donc, je vais pouvoir ensuite appuyer sur le gros bouton rouge qui va lancer l'enregistrement. Dès lors l'enregistrement de ma voix et de la vidéo est fait. Je peux défiler mon diaporama à partir de euh, tout simplement euh, mon clavier. Et donc, euh, vous voyez qu'avec les slides du Learning Lab, eh bien, vous avez directement votre caméra qui apparaît au bon endroit, le plan du chapitre et éventuellement évidemment, le contenu de votre cours qui se trouve ici. Si jamais je me suis trompé, je peux mettre sur pause. Et donc, euh, lorsque je mets sur pause, je vais un petit peu j'ai ici la barre d'enregistrement je peux à tout moment revenir un petit peu en arrière sur mon enregistrement donc je peux voilà revenir à la main c'est pas un autre logiciel de montage hein, vraiment donc c'est très rudimentaire et quand je vais redémarrer il va couper tout ce qui a été supprimé et repartir relancer l'enregistrement et à ce moment là je peux à nouveau enregistrer euh, euh, tout ce qui se passe à l'écran lorsque j'ai terminé eh bien je clique sur sauvegarder publier je vais pouvoir sauvegarder le fichier vidéo format MP4 ou le télécharger sur YouTube si je le souhaite. Donc voilà, Je vais sauvegarder le fichier vidéo, je peux mettre un titre à mon fichier, je peux lui indiquer où je veux l'enregistrer et je vais le publier. Il va donc me créer automatiquement le fichier MP4 de mon diaporama à commenter. Vous pouvez évidemment revoir de ma voix et de la vidéo est fait. Je peux défiler mon diaporama. Et voilà comment vous pouvez réaliser très simplement un diaporama commenté de vos cours.